Je suis Marielle Lieberkler, je suis coach en leadership féminin. Ça m'a apporté énormément, énormément de travailler avec Lingen. Ça, ça a été un véritable voyage, un voyage qui a duré six mois. Un accompagnement qui est, je trouve, extrêmement important en termes de sentiment de solidarité, d'entraide entre entrepreneurs puisque Lingen sélectionne, je trouve, très bien euh, ses participantes et ses participants. Euh, du coup, on, on ressent un vrai, un vrai esprit de corps, je dirais. Moi, ça a été très important parce que j'avais besoin de briser cette solitude de l'entrepreneuse. Et, euh, et l'accompagnement, la guidance de Lingen est de, de grande qualité, c'est vraiment humain. Euh, on se sent chacun considéré euh, et guidé selon ses possibilités, selon son stade de développement, euh, selon euh, sa personnalité, ses compétences, ses dons. Et euh, je trouve que Lingen a une qualité d'écoute euh, vraiment vraiment extraordinaire et une grande générosité vis-à-vis euh, -vis des personnes qui l'accompagnent. Donc ça, moi ça a été euh, complètement euh, positif de A à Z et je suis vraiment très heureuse d'avoir pris la décision d'intégrer ce, cet accompagnement. Alors un exemple concret, bah c'est simple, hein, c'est euh, avant de, de rencontrer Lingen et d'être dans ce programme Ascension, je n'avais pas euh, de programme d'accompagnement de groupe et, euh, et donc j'ai lancé mon, mon premier programme d'accompagnement de groupe qui s'appelle Toutes pour une, euh, avec, euh, avec ses, ses conseils et avec euh, le soutien de l'ensemble du, du groupe euh, des coachés de Lingen. Je recommande Lingen à 200%. Je pense que pour des personnes qui euh, se posent des questions sur comment structurer leur entreprise, euh, comment structurer sa démarche marketing, euh, comment construire aussi un business euh, qui soit en rapport avec à la fois sa qualité de vie, avec euh, ses valeurs, euh, avec euh, la mission qu'il qu ou elle poursuit, c'est vraiment le bon endroit. C'est-à-dire un endroit où il y a à la fois de l'éthique, euh, du souhait de progresser, et aussi beaucoup d'outils de développement personnel, de connaissance de soi. Donc, euh, enfin, moi, je, je, recommande, je recommande vraiment, vraiment le programme de Lingen.